Alban fait l'intro oula hein oula oula tiens attends ah tiens putain, attends, mais... putain fais l'intro euh ok, <smart> <module> l <'épreuve> l combien, ouais. okay. euh tiens l'épisode combien 6 euh salut c'est Alban773 je fais l'intro pour Sky Spirit et bienvenue dans l'épisode 6 de In The Countrysides. ouais, ouais. <rire> bonjour Psst. à Psst. tous yeah. donc on... <soupir> on se retrouve aujourd'hui donc en compagnie bien sûr de l'homme qui a fait l'intro à Alban773 euh, pour faire euh, déjà euh, le port, donc, euh, qui se trouvera par ici, je crois, ça ouais, Oui, là, il se trouve, ouais. là. Voilà, qui se trouvera par ici. Euh, pour, euh, justement, euh, on avait dit qu'on le ferait ensemble, le port. Donc, c'est OK. Euh, Alban euh, ne m'en veut pas trop pour avoir euh, dessiné un logo Fortnite au-dessus de sa maison, je crois. Euh, oui. Euh, je sais pas ce que je ferais comme revanche, mais il y aurait une revanche sans jour, ça c'est sûr. <rire> 3, 2, 1, réaction. J'aperçois des lettres par les fenêtres, mais je vois rien. Enfin, j'aperçois des trucs qui volent par les fenêtres, donc je suppose que c'était des lettres. Qu'est-ce que t'as fait encore avec tes lettres, putain, coco ah, Je sais pas, pas ce qu'il a fait, mais mec. Oh putain, je le sens, mais vraiment mal par contre, ce que tu m'as fait. Ouais, je... oh putain, t'as fait des lettres au-dessus, j'en suis sûr. Parce que je vois, un... je vois un truc qui vole par la fenêtre du bunker, mais genre, je veux pas sortir maintenant. Uh, voyons voir. <rire> Il a fait quoi ce truc du coup T'as avec ça à foutre putain oui, J'ai me... fait un putain de logo Fortnite <rire> au-dessus du bunker de Brice. Putain quoi Il a écrit Fortnite en géant au-dessus de mon bunker, ce con. T'as avec ça à foutre sérieusement. Ah <rire> bah ouais mec Ah bah là mec, j'avais que ça à foutre. Hein. Oh mon dieu, putain! Donc voilà, on va construire euh, ici euh, le pont, le ponton, le, comme vous voulez. Vous verrez bien, de toute façon, à la fin de la vidéo. Donc j'ai construit également euh, un euh, conduit power, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, juste un conduit. Juste un et conduit. Les fesses, un conduit power. Ouais. D'accord. Ce ils disent, dire... les jeunes, là. Je sais pas... pas comment, si, si tu dis conduit, conduit, enfin, genre. Que, ouais. Genre, enfin, je sais conseiller. pas, moi, de toute façon, j'ai pas mon permis, donc je peux pas conduire. Bref. Euh, ce, ce blanc de la gênance apparemment euh, On est habitué Oui Et donc du coup, eh ben, c'est parti Voilà, donc après une longue réunion Un hein, petit brainstorm tout ça tout ça Brainstow, Donc ouais. on va commencer à faire voilà, Un long passage comme ça Ensuite, quand on va On va, on va passer sous l'eau Oh, on se noie Aïe, j'ai pas envie de mourir Tire au pigeon Donc ensuite, on va descendre de 1 hein, de 3. Ouais. Donc ensuite, on va faire un petit peu le, le bout du porc qui sera sur la terre euh, en diorite. Et bah, c'est pas mal là pour l'instant. Ouais, ouais, ça ressemble un petit peu à. Un... <coughs> <rire> oh, t'as <'es> tout spoil! <rire> Non, je mettrais des bips. Je mettrais des cotes-cotes. Oui, un bip Non, c'est des cotes-cotes, mon bip. Quoi C'est des poules, mon bip. Voilà, voilà. Euh, eh bien, alors, là, nous, on va construire. Bim, El Mur. C'est espagnol. Mur. Le, le, cet espagnol haut niveau. Ah, mec, là, c'est espagnol. Eh, espagnol si. LV2 forever, quoi. Nous, nous, nous allons construire El elle Mur. Elle alors, aurait-tu. <rire> Euh, oui, je pense que t'en auras dans ton coffre. Hein. Euh, voyons yeah. voir. Oui, oh, oh, super. Oh, oh, oh, oh, ça, ouais, c'est je... vraiment oh. très sympa d'avoir farmé de la blague concrete. Oui, parce que, écoute, bah, ton prototype, il y avait de la blague concrete. Je me suis dit, bon, ouais. on va en faire au cas où. Et bah, t'as bien fait parce que ça, il en fallait. De toute façon, Alban, c'est le mec le plus intelligent que je connaisse. Oh, Après moi, ça. bien sûr. Oh. <rire> et qui t'a et dit que tu te connaissais Je <rire> euh, me connais pas. D'ailleurs, je m'appelle comment Dites-le en commentaire comment je m'appelle, vous gagnerez peut-être euh, une carte Google Play de 50€ que j'ai <rire> dans cette vidéo. Une carte Google Play que... Oh mec, ce serait tellement drôle genre. J'ai envie de faire comme dans l'ancienne vidéo où j'étais avec toi, c'est-à-dire en gros, faire le truc où euh, on parle que de, de, de, de musique, de mèmes et de trucs chiants qui restent dans la tête. Non, non, non, non, non, non. pep, pep, pep, pep, eh oh, l'article 13, hein. Je te baise. Mais je peux faire... Non, l'article 13, je n'en veux pas Mais je peux faire mon story time quand même Non. Je n'en veux pas. Allez. Non, non, non, sinon dans deux mois la vidéo elle est supprimée. Est parce si que bon. de toute façon je te rappelle que l'article 13 va faire « Vous parlez d'un truc, je vous baisse, moi je ne veux pas. » Parce que sinon après on va parler d'un truc, la moitié de mes vidéos déjà vont sans doute être supprimées en mode hey, « t'as parlé de ça à un moment, euh, ta mère, euh, voilà. » Donc euh, c'est même pas la peine quoi. Il y a un, un, comment, un truc qui produit de l'ing-sac juste à côté du Waouh juste à côté du du, du port, il y a un truc qui produit de sac Si tu veux en tuer, Ah, bah, bah tu le et puis bah passe-moi les trucs. Je suis pas non. là. Votre correspondant est momentanément indisponible. Veuillez le rappeler au numéro suivant. 04 04 04 04 8 12. Le neuf 911 what is your, image, uh, your emergency Emergency, c'est vraiment la merde John c, quoi. <laughs> John Cena Emergency emergency Oh mec, emergency Oh mon dieu c'est génial, j'adore ma vie. J'adore la vie. Op, op, op. Dans 20-30 ans il y en aura plus. <laughs> Y'a un peu d'eau là par contre! Ah bon? Mmh. Mmh, mmh. C'est à dire que euh, moi je suis un peu. Euh, je suis un peu euh, en train d'être dérangé dans mon travail là. Ouais, toi. ouais, vous avez pas des éponges. Mmh. Hein. Et j'ai beaucoup d'eau. Je mange du poulet. Mmh, mmh, mmh. Du poulet braisé. Ah, du poulet braisé. Mais pourquoi. C'est quoi ce euh, délire avec le poulet braisé là? Je sais pas. Mais y'a tout le monde qui me parle de poulet braisé en ce moment, j'ai pas compris pourquoi. Ah, je sais pas, moi j'ai juste dit poulet braisé parce que je sais pas. Il y a un, un mec sur mon stream quoi. qui vient et il me fait poulet braisé. Euh, je crois que c'était Matt un truc dans le champ. Il arrive, il me parle de poulet braisé. Dédicace et... à toi, Matt si tu entends ça. Oui. Et si tu entends ce message, mets poulet braisé en commentaire. <rire> poulet braisé. Il faut le poulet dire baiser. en roulant le R, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas le drôle. poulet quoi. braisé. Moi, il y a un, un de mes profs de français qui fait tout le temps... Chut et du coup, bah pendant un cours, ça m'a saoulé. Du coup, je me suis amusé à compter ses chutes. Euh, les 20 dernières minutes de cours. Il en a fait euh, entre, euh, plus, enfin, entre 50, 70. Chut, <rire> en 20 minutes. Le mec, c'est un pro. Il était... Ah à... oh, mec, en vrai, par contre, moi, genre, si c'était si un enfant turbulent, parce que je ne suis pas, évidemment, je suis très sage. Oui, moi aussi. Mais genre, mec... Ah, mec, si un jour, moi, il y a un prof de style-là qui dit toujours le même truc, genre, tout le temps. S'il ouais. t'engueule, genre, il t'engueule, moi, genre, je suis en mode, genre, c'est. Eh hey, alors, t'as pas fait tes devoirs, <rire> Non, moi, bah, quand de, de je rentre. Des fois, quand je rentre dans sa classe ou que c'est pendant le cours, je balance des petits <rire> Comme ça, du coup, t'entends, le prof il est en train de discuter, mais là, t'entends des petits <rire> <rire> <rire> Tu entends ça? C'est les cigales qui chantent! Oh, ça, <rire> hein. <rire> ah, ça, c'est l'huile d'olive. Puget! Ah, eh bah merde! C'est encore une fois à baiser par l'article 13. Bonjour à tous. C'est l'huile d'olive de Puget. Je Puget. sais pas le faire. En vrai, mec, Nova, il le fait tellement putain de bien, c'est génial. Mon petit café. Fini ton café. Alors, on va finir ce trou. Faudrait l'éclairer avec des six lanternes, ce serait, ce serait joli avec le blanc. Nice. Bon, bah, je pense que. Franchement, je pense qu'on n'a pas trop craqué. Hein. Faudrait aussi qu'on fasse un escalier là, parce que bon, ça va être un peu chiant. Je sais pas, il nous reste des slabs. Ah <rire> le mec, il m'a poussé pour ressortir. Poulet braisé Non, zombies braisé Oh, c'est à moi le lingot de fer. <rire> ok. Tiens, je te le donne. <rire> ah bah voilà, il y a des cylindres, on peut les prendre Oui, c'est moi qui les ai amenés. 5 minutes de déco plus tard. Euh, alors moi je te propose, hein, comme ils ont clairement vu que c'était... Un, un port USB. Enfin, c'est un port USB. C'est un port USB. Oui, le un port, port USB, USB mal. Regarde, en gros, on met genre USB, mais il n'y aura pas la place. Bah non, c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure mais tu m'écoutes jamais ni, ni, ni, ni, ni. Je te quitte. Ok. Prends la télé. Je prends le chat et la femme. <rire> tu prends les enfants. Ok. Une séparation si tragique. <rire> Mom moment triste où tu vois nos deux, euh, nos, nos deux photos de profil s'éloigner les <rire> unes de l'autre avec de la musique nulle. Genre, tu sais, le sad, sad, sad violin, là. Non, mais non, ouais, mais, mais non. Nos deux têtes se séparaient sur un fond de Fast and Furious oh <rire> extrait et là du coup il y a le montage où tu vois nos deux têtes s'éloigner parce que je sais que tu vas le faire et là normalement on peut ouais, faire le truc USB il rend bien ouais ouais on peut, on peut produire le on peut effectuer le dab notamment non, on peut effectuer le sous-marin. À ce moment de la vidéo, j'ai décidé de créer des sous-marins à l'aide de bateaux Minecraft grâce à un bug très simple. Vous placez le bateau sous l'eau et il va naviguer comme un sous-marin. La partie sérieuse de cette vidéo a décidé de faire grève à ce moment-là. Oh. Regarde. C'est sûr qu'on va pas se prendre le, le plafond. Comme ça, on s'en hein, Balec. C'est pas grave, un petit dégât pour un grand amusement. Un amusement. C'est même pas un amusement, c'est un amusement. quoi. Bah, il y a pas de hache à amusement, donc c'est un, amuse un Un... Un... <rire> Un amusement. <rire> il n'en faut pas beaucoup pour les enfants. Pour s'amuser. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que tu coules comme une merde Je coule comme, je une merde. comme une merde. Donc, ça veut dire que c'est. Attends, mais c'est parce qu'il y avait des problèmes de clé USB. Mais putain, mais. Y a... Tu mets des slaps direct pour remonter. Je te le dis tout de suite, sinon je baisse tes ah enfants. c'est ce que je comptais faire Ah, ah Tu le fais me... maintenant, Brigitte Mais mec, genre, je t'ai passé un stack. Ah putain, il en est... 9. Ah j'ai pas de bloc, la... j'ai du poulet Laisse-moi Laisse remonter Monte, monte je m'en occuper. Allez, monte Moins de lag, ah. plus de frags. Oh Ça marche oh, je vais... Mec, je vais taper avec ça. Et parce que, en fait, euh, je vais vous expliquer la petite histoire. Alban est chez SFR, il a une connexion de merde. Et quand on est parti à la PGW cette année, euh, on a vu sur le stand SFR, moins de lag, plus de frags. En plus, euh, des pubs Fortnite, hein, bien sûr, partout. Et du coup, voilà. ça nous a tout bien. Ensuite, on, on est allé voir un truc avec la Redbox. Et ils étaient en mode Ouais, alors merci beaucoup à SFR parce qu'ils nous ont mis la fibre à la Redbox. Et moi, je en... <rire> Moi aussi, j'aimerais bien avoir la fibre chez moi. Oh. Le gang le sous-marin est là. Ouais, bon, après, on n'est tu... pas, pas, euh, pas trop profond hein, parce que mon eau-tête dépasse de l'eau. C'est qu'un ajout débile parce que, bon, bah à la base, c'est juste un, un ponton. Hein. C'est-à-dire que bah, tu arrives là, tu poses ton bateau sur l'eau, puis hop, tu t'en vas euh, vers les mers et euh, les trucs et putain <rire> ce port USB c'est tellement la meilleure bloc du monde NON on va En fait on va laisser la table de craft On va la laisser là AH oh Ah arrête AH Mais oh, putain, putain Arrête je suis en train de travailler bien. sur le ponton là Ouais là c'est bien pour la, la table de craft Ah oh putain mmh, Non ma co-de-merde va me va me trahir Ah uh, uh, bah ben non Voilà Aïe Mais putain Mon bateau Il est où Tain, mais... il est où Je l'ai cassé. Arrête de... Arrête de me tirer dessus ou je fais oh, pas trop <rire> On dirait un enfant qui a négocié avec sa maman. Enlève ton armure. Voilà nice. mon skin. Est-ce que tu préfères. euh. Oula, ouais, tu t'es même... <rire> <rire> même pas fait de sous-vêtements. Tu t'es même pas fait de sous-vêtements. Et bah voilà, on va faire euh... <rire> The Petit trop. Du coup, on se retrouve. Euh, la prochaine fois pour une prochaine Arrête, vidéo. Arrête! Non! <rire> J'ai des chaussettes, ok? Ok, c'est bon. Non, c'est bon. On se retrouve la prochaine <rire> fois pour une nouvelle vidéo. Remets ta veste, remets ta veste. Nice, ouais, c'est bon, voilà. Oh mon dieu. Bon, et eh bien, au revoir tout le monde. C'était. Euh, oh, oh c'est parfait, là, comme ça. Oh, sexe. Oh, au revoir tout le monde. Merci pour bah, d'avoir regardé la vidéo. Mais il était en échappe depuis tout à l'heure, le personnage. Bravo. Merci. <rire> oh putain, bravo. Cette vidéo, mec, il y a rien qui va dans le record. Hein. Je te ah, le il dis. Y a rien qui va. Ah bon. je te dis, j'ai dû la... changer. Je sais pas combien de fois de. Ouais, bon. bon. On fait l'intro. Salut à tous. Et on... voilà, on voilà donc. Mais putain, de merde. Euh, voilà, donc bah merci tout le monde. C'était, euh, c'était cool. Hésiter. Mais putain. Ouais. Euh... Oui, salut, merci. laissez un commentaire, le like, tout ça. On s'en va. Salut, au revoir. <rire> Il est tombé dans le trou. Non, non, <rire> Alors, non voilà. je, je suis rentré dans le trou, je suis parti, je m'en fous. Attends, attends, attends. On, on fait une, un, un beau vol plané en arrière, c'est mieux. Un, un, quoi, un beau vol pla... un, De quoi un vol plané en arrière Mais si, regarde si on fait genre. Ah, bah si tu veux. Ouais, ça rendra mieux, je suis sûr. Allez. Bon, au revoir, le like... Tout... Attends, euh, le like, like tout euh, partage, commentaire, euh, regardez des autres vidéos, faites-moi des dons sur... Euh, bon, bref, voilà, euh, commentaire euh, et euh, des dons... Et mon story que j'ai pas fait, j'ai mis Never Gonna Give You Up devant toute ma classe en anglais. Allez, salut, au revoir Au revoir Mais il m'a pas attendu. Alban Alban Ah, 3, 2, 1... Au revoir Merde ah mais putain, Y'A a rien qui va dans cette vidéo. <rire> on recommence. Je foutre un best-of <rire> à la fin, je te le dis. <rire> Bonjour, c'est Julien. Vous voulez savoir comment <rire> Mais ferme ta gueule, Julien. Mais <rire> bah, mec, moi, j'ai mangé une raclette la semaine midi Je peux te dire que. <rire> on va le faire l'eau, je pense. Hein, c'est pas mal. On va le faire l'eau. Ouais, on va le faire l'eau, lolo, lolo, lolo. <rire> On dirait presque un garage, un garage sous-marin. Position du garage à vélo, oh Position <rire> du garage à vélo, oh Arrête, tu veux être copyright. Ah merde Ouais. C'est bien parce que la vidéo doit sortir mardi en général, j'ai 8 heures de montage et... Je la commence aujourd'hui. Putain, mon café va être froid. Bah bois-le Il est bon ton café Oui. OUI Bah c'est bien OUI N'est-ce pas n'est-ce pas Très bonne vidéo, je me suis bien amusé Bon, au revoir C'est la fin du best-of Bisous